J'ai euh, entendu, euh, j'ai même lu un message il n'y a pas très longtemps sur euh, LinkedIn qui disait en substance Bon ben les gars, c'est pas la peine de vendre, arrêtez tout, il faut tout arrêter, c'est pas la peine d'appeler des clients, euh, c'est pas la peine de penser au business, il faut aller, euh, je sais pas, vous recueillir, ou faire du yoga. Euh, alors qu'est-ce que tu penses de ça voilà, comme, comme dans toute période de crise, euh, il, faut, euh, il faut prendre du recul. Euh, prendre du recul sur le quotidien, euh, prendre du recul sur ce que l'on fait, parfois de manière automatique, sans vraiment y réfléchir, et se poser les, les vraies bonnes questions. Dans euh, bah, ce que Ce que je fais ou ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est toujours approprié par rapport à la situation est-ce qu'il n'y a pas des voilà des, des activités que je pourrais revoir, que je pourrais redéfinir Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses que je pourrais améliorer dans le fonctionnement de mon entreprise ou dans le fonctionnement de mes équipes C'est vraiment le moment, euh, puisque bah en gros l'activité est au ralenti, c'est vraiment le moment de se poser, de se dire, ok, euh, dans la perspective d'une reprise, parce qu'elle va arriver cette reprise, un jour ou l'autre, dans la perspective de cette reprise, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me préparer au mieux pour la suite bah oui, la première chose c'est vraiment de, de mettre le nez dans les comptes et de, re, de regarder comment euh, optimiser l'utilisation de l'argent, euh, comment euh, faire des économies. Alors, euh, c'est curieux d'ailleurs parce que euh, ces derniers temps, euh, on dit alors traditionnellement, on dit que les entreprises françaises sont euh, en général sous-capitalisées. Et puis ces derniers temps, on avait tendance à, à dire mais euh, les start-up, elles lèvent de l'argent, c'est de la folie, euh, elles lèvent des millions et des millions sur, euh, sur des BP qui tiennent pas la route, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bah, En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, quand on est une start-up et qu'on a levé beaucoup d'argent, bah, ça peut justement permettre ouais. de passer à un, un moment long et difficile. Si on a au, au moins un an de chiffre d'affaires, euh, on, on peut voir venir. D'ailleurs, a priori... C'est vraiment le minimum, quoi. Exactement. L'article la, euh, des échos euh, d'hier soir euh, de Guillaume Brejeras sur le témoignage de Jean de Laroche Brochard, qui est un investisseur de fonds Kima Venture, euh, tendance à, à corroborer ton, euh, ton hypothèse. Et en fait, il a testé euh, 500 de ses startups actives. Il y en a 184 qui ont répondu. Je ne sais pas si c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Euh, elle cumule ses 184, 500 millions d'euros de liquidités, génère plus de 30 millions de revenus mensuels quand même, mmh. et emploie 5 000 personnes et elles estiment avoir de quoi tenir les 12 prochains mois. Donc ce sont des gens qui ont réussi, euh, finalement c'est une bonne règle, hein, c'est garder 12 mois de chiffre d'affaires en, mmh. en trésorerie et ça permet de voir venir. C est, c est... Et c'est peut-être justement le moment euh, de simplifier les choses Mmh. Euh, vraiment de rationaliser, de simplifier. Euh, encore une fois, quand tout va très vite, quand on n'a pas le temps de réfléchir, quand on n'a pas le temps de, de se pencher sur la manière dont la, dont, dont la boutique fonctionne, de manière très opérationnelle, euh, immanquablement, il y a euh, de la déperdition, de la déperdition d'énergie, euh, de la déperdition euh, de cash, euh, on brûle on brûle beaucoup de cash, on brûle beaucoup d'énergie pour des résultats qui ne sont pas toujours euh, mirobolants. Quoi. Mmh. Donc là, c'est vraiment le moment de se dire, euh, OK, euh, maintenant que l'activité est vraiment au ralenti, euh, c'est le bon moment de se dire, est-ce que ce que l'on fait, on le fait euh, de la meilleure manière possible Est-ce mmh. qu'on ne peut pas simplifier les choses Parce que la tendance euh, naturelle, c'est d'ajouter de la complexité. Euh, quand on est pris par le mouvement, quand on est pris par l'urgence... Euh, quand il faut réagir vite, qu'est-ce qu'on fait quand on est une start-up On ajoute des ressources. qu'on embauche, on embauche, on embauche, on met plus de ressources parce qu'on se dit euh, euh, quand j'aurai plus de ressources, euh, ça ira mieux. Euh, mais pour autant, euh, on rend pas son organisation nécessairement vraiment scalable. C'est-à-dire qu'on ajoute mmh. des ressources. Mais euh, je dirais l'output au bout de la chaîne, il n'est pas forcément meilleur en proportion. Et donc c'est encore une fois, c'est le moment où il faut se poser les questions de savoir mais euh, toute l'énergie et toutes les ressources que je mets dans la... En 'entreprise aujourd'hui est-ce qu'elle produisent euh, suffisamment euh, par rapport euh, par rapport à ce qu'elle pourrait produire euh, dans l'idéal Donc si je comprends bien c'est paradoxal mais c'est le moment justement de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de penser à sa stratégie, on n'a pas le temps on avance, on avance, on brûle du cash et il faut générer du cash pour arrêter de brûler du cash. Et puis, finalement, en ce moment, ben, il y a justement le temps de réfléchir à ça et le temps de, de, de voir venir. Mais euh, comment on fait euh, Qu'est-ce qu qui se passe Comment on fait avec ça Une fois qu'on a préservé son, son côté, euh, euh, côté trésorerie, qu'on a fait des économies, comment on peut passer à ça alors que dans les journaux, on lit… Euh, euh, de, de tout ou n'importe quoi des reprises en U, en V, en W en L, en, en, en ce qu'on veut ou des reprises du tout euh, des, des gens qui nous annoncent moins 10% sur le PIB cette année en Europe moins 10% donc mmh. là, en gros, il euh, n'y a plus qu'à euh, se recycler dans l'agriculture et à aller élever des chèvres quoi. Mmh, mmh. Bon, on n'en sait rien euh, la réponse c'est que personne n'en sait rien D'accord mmh. Donc, euh, quand on ne sait rien et quand les points de repère euh, habituels euh, ont explosé en vol, bah, la seule solution, c'est de revenir aux fondamentaux. Et mmh. c'est quoi les fondamentaux pour une entreprise C'est, euh, ok, mes produits, c'est quoi euh, Mes offres, c'est quoi Mes clients, c'est qui euh, Quels sont les vrais bons clients euh, qu est qu sont mes vrais... Qu est Quel est le profil de mes clients idéaux mmh. euh, Ou le profil idéal de mes clients euh, c'est quoi les vraies bonnes offres euh, que je peux adresser à ces clients-là Et euh, en termes de positionnement de prix, est-ce que j'ai est le bon positionnement, est-ce que je n'ai pas le bon positionnement La proposition de valeur, est-ce qu'elle est, qu est suffisamment euh, élevée par rapport à la cible que je vise pour oui. battre mes concurrents Parce qu'encore une fois, si on, se remet, si on se met dans la perspective d'une reprise, euh, que certains disent euh, voilà, rapide, de, de, de, de très grande ampleur, etc., euh, tout, le monde va se, tout le monde va se bousculer au portillon. Ouais. Euh, donc la concurrence va être encore plus acerbe entre les différentes boîtes et encore une fois c'est le moment de se dire ok, euh, mon positionnement actuel, est-ce qu'il est bon est-ce que je ne peux pas l'affiner est-ce que je ne peux pas être encore plus sélectif et mm -hmm. encore plus pointu euh, et est-ce que, est que aujourd'hui, j'ai les vrais bons clients que je souhaite avoir ou pas alors et... dans cette incertitude, comment je fais justement puisque personne ne sait ce qui va arriver comment je peux savoir euh, quels, sont les... quels seront les bons produits pour les bons clients dans un environnement que je ne connais pas euh, je fais un, une sorte de budget base zéro en, en partant du principe que ça sera la même chose que ce qu'il y a aujourd'hui ou ce qu'il y avait hier plutôt bah, Déjà, ce que je peux faire, c'est analyser l'existant. Mmh. Comme, je, comme je, ne fais, je ne le fais pas d'habitude parce que je, suis prêt, je, je, je, je regarde toujours vers l'avenir et que je ne regarde pas ni le présent ni le passé, là, peut-être le premier bon réflexe à avoir, c'est de regarder le présent et le passé. Donc, euh, bah, bah, je dirais, utiliser la « data » que j'ai à ma disposition. Euh, regarder un peu euh, voilà, le nombre de clients que j'ai, euh, voir quels sont les clients qui euh, euh, recommandent régulièrement, ceux qui ne, régu... qui ne recommandent jamais, euh, euh, à quel prix je vends, euh, quel est le montant ouais. remises que je suis obligé de faire, etc. Donc, là, on Et est, euh, est soi-disant dans, dans l'ère de la data. Donc allons-y. Euh, en... la data. On peut peut-être peut en profiter d'ailleurs euh, pour faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Déjà, commencer par... Euh demander à ses clients, euh, en dehors de comment ils se portent et s'ils vont bien, euh, ce, qui est, est ce qui est normal, euh, d'essayer de voir avec eux, justement, euh, quels, quels sont les, euh, leurs retours sur les missions passées ou sur, euh, ou sur les produits qu'ils ont achetés ou sur les services qu'ils ont achetés, selon le, le cas. Euh, et peut-être avant, pour repartir sur ces fondamentaux produits, marchés, services, etc., de, bah de repartir à la source et d'aller voir les clients et de les faire tourner. Alors, comment, comment on peut faire ça Alors, Je pense qu'effectivement, dans le, le, le défilement du, du film euh, euh, habituel, il bah, faut, faut appuyer sur la touche pause. Et puis, il euh, faut se dire, bah, voilà, qui, qui, peut me, qui peut me donner de l'information utile Mmh. Euh, pour préparer la suite et, et effectivement les clients sont probablement la première source de données, d'informations utiles pour les entreprises et euh, paradoxalement, euh, on n'interroge on, on jamais vraiment les clients sur euh, les raisons pour lesquelles ils ont choisi mmh. le produit, ou l'offre qu'on leur a proposé. Donc un truc très simple à faire et euh, en ces temps de confinement euh, ça peut s'organiser de manière très très très très simple à distance c'est de proposer à ses clients bah, de discuter, non pas de, de business, euh, au sens euh, comment, de projets en cours, etc., mais euh, d'essayer de faire un, un peu un zoom arrière sur, euh, finalement, voilà, on, on, on travaille ensemble depuis euh, quelques semaines, quelques mois, quelques années, euh, finalement, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, vous nous avez choisi Qu'est-ce qui fait que vous avez continué à travailler avec nous Et qu'est-ce qui fait que euh, vous aurez encore envie de travailler avec nous dans l'avenir la, dans eh bien, ce que je te propose, c'est que dans une prochaine vidéo, on rentre plus dans le détail et qu'on explique comment on fait